Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Conseils Depuis la rentrée, vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages en me disant que vous avez du mal à vous faire des amis, que tous vos amis sont ensemble et que vous, vous êtes dans une autre classe, et que du coup, bah, vous êtes tout seul. Tout ce genre de messages. du coup, je me suis dit que j'allais vous aider. J'ai réuni mes meilleurs conseils que j'ai pu utiliser moi, ou que j'ai trouvé par-ci par-là, pour se faire des amis. Je tiens quand même à préciser que pour moi, des bons amis, ça se compte sur les doigts d'une main, et que vous n'allez pas devenir meilleur ami avec tout votre établissement. Mais voilà, moi je suis quelqu'un qui, je sais, j'adore parler à plein de monde, apprendre à connaître plein de personnes, mais les bons amis, ça se tient, ça se compte quand même sur les doigts d'une main. Si cette vidéo vous plaît et vous est utile, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et à me suivre sur mon compte Instagram parce que c'est là où je suis le plus active. Premier conseil, c'est de faire le premier pas. Imaginez-vous ça, il y a deux personnes dans une salle et aucune des deux ne fait le premier pas. Bah, aucune des deux ne va se parler en fait, alors que si vous faites le premier pas, ça va engager la conversation, vous allez vous parler alors que voilà, si personne ne parle vous allez ressortir sans vous être adressé la parole faut bien se dire que dans toute conversation il y a bien une première personne qui se met à parler quoi. donc faire le premier pas c'est vraiment super important pour pouvoir engager une conversation et apprendre à connaître quelqu'un je sais que moi ce que j'aime bien faire euh, et en plus ça me permet de bien apprendre à connaître une personne, c'est de m'asseoir à côté d'eux en cours donc par exemple si il euh, bah, y a une rangée de, de deux personnes et qu'il y a une personne qui est toute seule, bah, je vais m'asseoir et on va commencer à parler un peu vite fait tout ça mais ça permet de bien apprendre à connaître une personne et, et si on s'entend bien avec parce que c'est pas... moi je sais que si par exemple la personne va me parler pendant toute l'heure du cours sans arrêt ça va m'énerver parce que moi je suis en cours pour bosser j'aime bien rigoler j'aime bien voilà parce ce qu'à un moment donné euh, voilà mais n'empêche que les cours c'est quand même fait pour travailler donc si la personne va me parler pendant des heures et des heures ça va vite me taper sur le système alors que si je trouve une personne avec qui je peux rigoler de temps en temps faire deux trois blagues mais en même temps être super concentré bah moi en tout cas la personne je vais bien aimer. donc voilà s'asseoir à côté de quelqu'un en cours c'est ça marche super bien pour apprendre à connaître quelqu'un et voilà faire connaissance etc Ensuite, ne faites pas la tête toute la journée, soyez souriant. De toute façon, euh, à l'école, on est tous obligés d'y être, quitte à en faire une bonne expérience en fait. Donc voilà, soyez souriant, allez vers les autres, rigolez, faites des blagues, je sais pas, faites quelque chose, mais mettez-vous à leur place en fait. Vous, vous n'avez pas envie d'aller voir quelqu'un qui est en train de faire la tête avec ses écouteurs dans les oreilles. Non, quoi. Ensuite, soyez ouvert d'esprit. Ça, ça marche, mais pas que pour l'école, ça marche pour tout en général dans la vie. Plus vous êtes ouvert d'esprit, plus ça va être facile de vous faire des amis, de voyager à l'étranger, de découvrir de nouvelles cultures, tout ce genre de choses. Donc voilà, soyez ouvert d'esprit dans le sens où si vous voyez quelqu'un d'une autre religion que vous, d'une autre couleur de peau que vous, réalisez bien ça, c'est qu'en fait à la base on est tous humains, on a tous un cœur, on a tous une tête. Donc à partir de là, bah, théoriquement vous pouvez parler à tout le monde. Même si par exemple vous avez une personne en face de vous qui vous a pas l'air euh, sympa, d'extérieur, allez quand même lui parler. Au pire, elle sera pas sympa. Peut-être que vous allez devenir super bons amis. Être soi-même, ça, vous avez dû l'entendre dans toutes les vidéos YouTube possibles et inimaginables, mais je vous le dis quand même parce que c'est super important. Dites-vous bien que si vous voulez connaître une personne, vous voulez la connaître en tant qu'elle-même, pas en tant que quelqu'un qu'elle prétend être. Eux, c'est la même chose pour vous. Ensuite, prochain conseil pour connaître plus de monde, c'est de faire partie de l'école en fait je sais, je sais pas comment m'expliquer en français mais en gros c'est de, de participer à des activités, s'inscrire à l'AS, faire des sorties avec eux, aller dans des clubs, je sais pas si vous avez des clubs mais voilà inscrivez-vous dans ce genre de choses ça permet de connaître plus de monde et en plus qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, forcément le lien va se faire plus rapidement, et en général ces liens ils sont plutôt bons parce que bah, vous vous entendez bien, vous avez les mêmes centres d'intérêt, vous vous connaissez grâce à ça, c'est des points communs en fait, donc en général si vous vous inscrivez dans de l'AS ou ça, tout ça, vous allez pouvoir connaître plus de monde, et surtout des, des bonnes personnes avec qui vous allez bien vous entendre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et à me suivre sur mon Instagram. Je vous souhaite une très bonne année scolaire à tous, je vous embrasse très fort et je vous dis dans une prochaine vidéo.